Bonsoir Le vlog de l'au-delà euh, Les histoires qui ne se racontent pas euh, On va prendre un temps pour respirer un peu Ce soir j'ai envie de vous raconter une anecdote sujet des rêves. Euh... C'est assez troublant parce que ça rappelle une manifestation que j'ai eue. Euh... Comment je l'ai eue, je sais pas. Mais encore une fois, ça rejoint les deux bouts. Donc voilà. Euh... Je suis dans ma petite chambre, grand-bas, avec mon frère. Euh, ma mère nous raconte souvent des histoires avant de dormir. Et, et donc on s'endort au son de l'histoire de ma maman. Et puis, je m'endors paisiblement. Et je commence à rêver, je commence à rêver de sorcière. Euh, je vois des sorcières qui, qui sont sur leur balai et qui, et qui volent dans, dans le haut toit euh, du salon. Euh, C'était une période aussi où j'étais en maternelle euh, en primaire pardon ça va aller. <rire> en primaire et euh, et donc, dans mon rêve, je vois trois sorcières qui volent dans la maison. Et puis, euh, discrètement, euh, j'essaye je vais, je vais, d'aller les voir. Donc, je me cache entre les meubles, tout en essayant d'aller les voir. Et le rêve s'arrête là. Quelques jours plus tard... Quelques nuits, plus tard, plutôt. le rêve avec les sorcières revient. Je suis au même endroit où je me suis arrêtée la dernière fois dans mon rêve. Et là encore, je continue à observer les sorcières. Elles tournent autour, autour, autour des poutres, dans le toit. Et... Euh... Et elle ricane, elle ricane très très fort euh, je prends peur et je retourne me coucher mon rêve s'arrête encore quelques nuits plus tard j'en commence à rêver de ce rêve cette fois-ci je me dis je dois les faire fuir je dois les, les chasser de la maison. et donc dans mon rêve je prépare une embuscade Je vais me cacher Dans un coin Où j'étais sûre qu'elles allaient me voir Mais que moi je n'allais pas voir arriver Puisqu'elles allaient arriver par surprise Donc je me cache Derrière ce meuble Et J'entends qu'elles descendent de leur balai Et qu'elles se disent Qu'il y a quelqu'un qui, qui les regarde Donc euh... Elle fouille la maison jusqu'à tomber nez à nez avec moi. Et quand elles sont tombées nez à nez avec moi, je t'aurais fait une grimace comme ça. Et elles sont parties. <rire> elles sont parties et elles ont fui. Euh... Mais c'est un rêve qui m'a troublée parce que euh... c'était comme, un... comme une série en fait. C'était comme une mini-série. Je rêve vraiment, c'est comme si on avait mis un rêve sur pause et qu'on rappuyait sur play euh, un, au moment où on voulait en fait. Euh... Ça m'a un peu troublé, ça m'a laissé poser des questions, aussi sur l'existence des sorcières, est-ce qu'elles est est qu existent, est-ce qu'elles n'existent pas, euh, est-ce qu'elles sont méchantes, est-ce qu'elles sont bonnes, euh... bref tout un tas de questions euh, là-dessus. Euh, je suis une adepte pour retenir les rêves euh, Je ne sais pas comment je fais Je n'ai jamais écrit mes rêves sur papier Une fois que ce soit Et pourtant Les rêves les plus marquants Que, que je fais euh, voire même les moins marquants J'ai pour habitude de me lever Avec le souvenir du rêve en tête euh, Et d'ailleurs Enfin voilà, je vais m'arrêter là, il en dire plus. Euh, ensuite, euh, quand je suis devenue adolescente, euh, je, me, je me cache pas, euh, je prenais des drogues, euh, fin des douce, en tout cas, pas des 32, euh, et, euh, et il m'est arrivé, euh, sur le coup d'une mauvaise nouvelle, nouvelle euh, d'abuser du, du cannabis. Euh, j'en ai tellement abusé j'avais rien dans l'estomac que je suis partie en 5 je suis tombée là juste devant moi il y a un couloir et je suis tombée vraiment sur le, sur le dos dans le couloir quoi. et puis je sens mon âme quitter mon corps euh, et j'arrive dans, dans la même pièce dans, dans le même environnement mais ça, ça ne semble pas être la même dimension que la dimension humaine dans laquelle tout, tout humain vit. C'était une autre dimension. Euh, et euh, les couleurs étaient plus rouges, plus rouges, plus, plus, plus, rouge, plus brunes. Comme si on avait fait vieillir une photo, quoi. Euh, voire même des vieilles photos carrément. En fait. Euh, ça donnait un peu ce décor là et je tombe nez à nez euh, avec une sorcière euh, elle me dit qu'elle est de ma famille euh, qu'elle voudrait faire quelque chose pour moi euh, moi je me dis cash c'est pas de ma famille euh, ça sert à rien de chercher hein. Mais, à, déjà à cet âge là je, je, je, je comprenais déjà euh, les, les, les subterfuges des, des êtres, des êtres méchants donc euh, non, Il, elle n'allait pas m'avoir, elle pas m'avoir dans, dans, dans, dans son petit panier bref euh... puis je me suis retournée, j'ai vu mon corps qui était allongé et je me dis oh là, espérons que je puisse rentrer dedans et effectivement en reprenant la position de mon corps c'est comme si je m'étais fait aspirer par mon corps et que je m'étais réveillée. Et je me suis réveillée. Il euh, y a juste eu un hic encore après. Euh, C'est que, euh, aussitôt que je me suis levée, aussitôt je suis retombée. Euh, et là, je n'ai pas compris pourquoi. Euh, je me suis réveillée avec l'esprit complètement brouillé. Enfin, bref. Euh, ensuite, en avançant dans le temps, euh, on arrive quand même euh, vers 2009 plus ou moins, j'avais euh, entre 20 et 25 ans et là euh, je, revois, c je revois cette silhouette de sorcière que j'avais vue dans, dans ma syncope. Euh, qui, qui me supplie d'accepter son aide, euh, qu'elle qu connaît mon problème euh, et qu'elle a les moyens de m'aider. Euh, à plusieurs reprises je l'ai rejetée. rejetée, elle est venue plusieurs fois mais à plusieurs reprises je l'ai rejetée et je ne l'ai jamais écoutée. Quand elle me donnait des conseils je l'écoutais jamais. Euh, sans jamais lui dire pourquoi. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année passée, euh, je fais un rêve, euh, un rêve un peu, voilà, un rêve extra-lucide, euh, enfin, un rêve, un rêve. Et, euh, et dans ce rêve-là, euh, je suis dans une école, tout le monde me déteste, tout le monde veut du mal. Euh, et, euh, et je cours euh, pour aller rejoindre mon mari et ma mère qui m'attendaient à la sortie du euh, l'école. Les personnes qui veulent me faire du mal courent derrière moi. Et puis, euh, en montant euh, dans la voiture avec mon mari et, et ma mère, euh, C'est comme si euh, les personnes que j'avais vues dans le rêve étaient en train de se dévoiler. Et au, au travers du voile, j'ai constaté que c'était en fait trois sorcières, dont celles que, que j'avais vues euh, pendant ma cinq ans. Euh, je suis descendue de la voiture, j'ai été vers elle et je lui ai dit tu comprends maintenant pourquoi j'ai pas j'ai pas envie de, de rentrer dans tes histoires, tu comprends maintenant ce sont des personnes mauvaises etc, je commence à lui faire la morale, à lui dire que c'est pas bien, la magie tout ça, enfin bref euh, Et donc euh, ce rêve s'est terminé et je me suis réveillée avec un soulagement dans le cœur. Euh, un soulagement dans le cœur, et d'ailleurs dans, dans mon blog, euh, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Ma sorcière bien aimée » que vous pourrez lire en allant sur mon site euh, armsurvoler.com euh, et euh, je lui ai, ai dit tout ce que j'avais sur le cœur vis-à-vis de, de la relation qu'il y a eu entre elle et moi. Euh, et ça, ça, ça me laisse sans fin en fait. Ça me laisse sans fin parce que euh, elle voulait m'apprendre un tas de choses que j'ai Alors que moi je suis de nature vraiment à vouloir apprendre vraiment tout et n'importe quoi. quoi. Euh, j'ai une soif d'apprentissage chez moi que je n'arrive pas à souvenir. Et donc, euh, ce, ce, ce, ce manque d'apprentissage vis-à-vis de, de, de, de, vis -vis de la sorcière euh, que j'avais vue pendant mon syncope, bah, ça, ça me laisse un peu sur ma faim quoi, mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est le destin. Euh, quoi qu'il en soit, après que j'ai écrit la lettre, euh, elle était là pendant que je l'avais écrite, euh, et euh, elle m'a remerciée, elle m'a remerciée et elle est partie et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne l'ai plus revue après euh, mais quoi qu'il en soit c'est une histoire qui se termine vraiment euh, dans la paix et, et dans l'amour euh, parce que je lui ai vraiment dit tout ce que j'avais sur le cœur vis-à-vis d'elle. Qu'elle soit partie de ma vie, c'est un peu me rendre la paix de l'esprit. Euh, donc voilà. C'est une amitié qui s'achève. Mais des parcours qui se croisent peut-être encore un jour.